de notre vie antérieure et qu'est-ce que nous voulons laisser en arrière. À propos de l'éclipse lunaire qui va avoir lieu le 10 janvier, j'en ai parlé en détail dans les prévisions mensuelles, et j'en ai parlé en détail en fait pour chaque signe en particulier, alors je n'en parlerai pas dans ces prévisions pour éviter la répétition. Donc voici le préambule est terminé, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour cher Sagittaire. voici vos prévisions pour la semaine du 6 au 12 janvier 2020. Je commence par lundi, la lune sera dans le taureau, votre sixième maison. Vous vous retroussez les manches et vous vous mettez au travail. Et les énergies durant cette journée vous aideront dans ce processus, à l'exception de quelques nervosités et sautes d'humeur qui pourraient perturber votre tranquillité d'esprit. À part ça, vos tâches seront exécutées minutieusement. Une femme en particulier, aura une grande influence dans votre vie à venir. Mardi et mercredi, la lune sera dans les gémeaux, votre septième maison. Déjà, la lune vous oppose et en plus, elle fait des aspects délicats avec Neptune dans votre quatrième maison et avec Mars dans votre signe. Donc, vous pourriez avoir tendance à réagir furieusement dans des situations où vous pourriez avoir mal compris ou mal interprété un message dans des situations où ça ne vaut même pas la peine de vous frustrer et frustrer les autres et risquer de créer des conflits inutiles et ruiner une relation qui pourrait être bénéfique pour vous dans le proche avenir. Alors modérez la cadence s'il vous plaît et tournez votre langue plusieurs fois dans votre bouche avant de réagir, jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi, vendredi et samedi AM pour l'Europe, la lune sera dans le cancer, votre huitième maison. La confusion des derniers jours euh, disparaît peu à peu. Par contre, la lune oppose votre gouverneur euh, Jupiter dans votre deuxième maison. Donc, vous pourriez être trop généreux, soit avec votre argent ou avec vos émotions et des malveillants pourraient en profiter, en prendre avantage. Alors, soyez attentif à la qualité des gens récepteurs de cette générosité. Certaines craintes internes pourraient faire surface durant cette période aussi. Des craintes à propos de votre futur peut-être ou bien des craintes relatives à votre sécurité financière. Tant et aussi longtemps que vous faites de votre mieux et tous les efforts nécessaires, n'ayez pas de soucis. ces sentiments sont passagers. Samedi et dimanche pour le Québec et samedi PM et dimanche pour l'Europe, la lune sera dans le lion, votre neuvième maison, et ouf, enfin, vous pousserez un soupir de soulagement. La lune est maintenant dans un signe de feu comme vous et votre intuition sera au beau fixe. Vous aurez la capacité de lire les personnes avant même qu'elles ne parlent. Votre spiritualité sera communicative et contagieuse et votre créativité sera en éveil. Si vous travaillez dans le domaine artistique, allez-y, amorcer quelque chose. Vous aurez envie de sortir de votre zone de confort et essayer des nouvelles choses et rencontrer des nouvelles personnes provenant d'autres origines ethniques. Et vous voudrez apprendre sur leur culture et leurs coutumes. Et cela sera très intéressant pour vous. Bref, une très belle fin de semaine, à en profiter au maximum. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Sagittaires. Je vous demande votre soutien de la chaîne, aimez, commentez et surtout partagez s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la